On va faire un petit peu les deux manières On va faire les deux manières On va faire Un peu du mode. C'est Sonic Mania Plus On va faire les deux actes aussi Dans le mode BD On sera bien Donc en fait ça prend un niveau classique Voilà, C'est une très bonne idée, voilà. J'adore. Bon, je pense que des fois il y aura un petit lac. Like, mais euh. Voilà. Et là, le deuxième acte, rien à voir Clairement, du coup, mais c'est... Là-bas, il y a un Là-bas, il y a une... Et normalement, on commence ici. Oh, mais c'est... C'est la C'est vraiment génial. C'est vraiment... C'est pas des. C'est pas des heures C'est des. Heures, donc, Ah, c'est On va quitter ça, on va aller sur le mode bise maintenant. Ouais, le jeu est en français, mais de base il est en anglais, donc j'ai dû changer ça. On Le On à... euh, mode bise euh, en live. On ici sur un Oh, bon, putain, oh comme c'est oh, euh, ouais, Je crois que dans le mode bise, on va changer de personnage au tout moment. c'est euh, sympa. Je me souviens pas qu'on pouvait du Ça Ouais, il c'est à fou Ah, il y a une ligne un peu différente. Enfin un peu... C'est le déjà... Ah oui, Eh <tousse> ben franchement, c'est génial mon gars ah, ben, Franchement, je suis trop content ouais. Ouais, ben, Alors pourquoi je l'ai installé sur mon PC Alors Déjà pour ça, c'est une meilleure vidéo dessus sûr, hein, franchement Et parce que... Ben, euh... 4, 4, 4. Voilà. Je crois qu'il y a un code de... bloqué genre au bout où on peut avoir deux nœuds. Une que de compagnie. Oui. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Scooby et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao.